Euh, donc, euh, moi, je suis euh, Pierre Bello. Je suis euh, un des, des enseignants euh, de l'équipe cinéma de Bordeaux Montaigne, euh, donc professeur dans ce, ce département. Euh, J'ai préparé un petit support de, de présentation qui normalement s'affiche. Voilà. Euh, bon, c'est un peu. Vous voyez, Vous voyez bien. Il y a un peu de. Peut-être pas mal de lumière, mais bon voilà. L'essentiel euh, n'est pas tellement les images, mais euh, c'est quelques éléments d'information que je pourrais euh, faire figurer sur ce, sur ce PowerPoint. Et puis également des questions parce que ça s'appelle conférence, mais je n'ai pas véritablement préparé une conférence ex cathédra pendant une heure. C'est plutôt l'occasion d'échanger avec vous sur les questions que vous pourriez vous poser sur, sur cette formation. Donc, il y a, une, il y a deux phases, hein, cette séance là. Jusqu'à 10h30, je crois. Et après, il y a une autre séance entre 10h30 ou 11h et les euh, alentours de 13h dans la Maison des Arts qui figure sur, ce, sur cette photographie, qui est un bâtiment donc, dédié aux arts, dessiné par l'architecte italien Massimilio Fuxas donc voilà, il y a beaucoup de débats sur euh, est-ce que ce bâtiment est beau ou pas, euh, est-il beau ou atrocement laid. Voilà, tout le monde euh, a son avis. Euh, et c'est là que vous avez donc les départements de musique, d'art plastique, de théâtre et de cinéma. Alors euh, on ne fait pas tous nos cours là, mais c'est là qu'il y a les salles de montage notamment, euh, quelques, quelques salles de cours euh, dans ce dans ce lieu particulier qui a qui a une identité visuelle assez, euh, assez forte. Sinon, on va dans, dans différents endroits de, de, de la fac. Alors, la licence cinéma, qu'est-ce que c'est Ce n'est pas une école professionnelle, hein, c'est-à-dire, ce n'est pas un BTS, ce n'est pas euh, euh, une école de pure pratique. Il y a, il y a, il y a des choses différentes. Hein. Il y a, il y a de, de l'histoire, euh, il y a des, des, des cours euh, sur euh, tout l'environnement économique dans lequel le cinéma euh, prend place et il y a également de la pratique. Mais la pratique n'est pas euh, l'unique activité sur laquelle se, se fonde la formation. Il faut le préciser parce que parfois, il y a euh, des... des des ambiguïtés et des, des confusions sur euh, ce que nous faisons dans dans, dans cette filière. Hein. Quelques, quelques étudiants qui peut-être se sont trompés et, et du coup qui, qui nous quittent. Donc d'emblée, c'est important de, de savoir que c'est une formation universitaire qui apporte à la fois des, des connaissances générales, mais qui permet également de, de, de pratiquer, d'écrire des scénarios, etc., de tourner quelques films. Mais pas, euh, je dirais pas que c'est l'élément unique et euh, exclusif de, de la formation. Alors, euh, je, plutôt que de montrer des, des maquettes, hein, vous savez, on a des, des sortes de grilles avec les emplois du temps, etc. Bon, ce n'est pas, pas très parlant. Euh, J'ai mis à l'image... On voit un petit peu euh, quelques petites images illustratives pour dire euh, le genre de choses ou de films ou d'acteurs euh, qui peuvent être euh, évoqués au travers de, de, de, nos, de nos enseignements. Donc, euh, euh, On fait euh, l'histoire du cinéma euh, depuis les débuts, euh, le muet, euh, le cinéma français des années 30-40, le cinéma hollywoodien... Euh, on remonte hein, dans le temps, nouvelle vague, modernité, jusqu'au cinéma euh, contemporain. C'est pour ça que j'ai mis une image de, de Avatar pour euh, montrer qu'on va euh, jusque-là. Et encore, là, c'est celui de 2009, mais on peut aussi parler de, de celui de, de 2022. Euh, donc, cinéma de fiction, bien sûr, cinéma documentaire, euh, cinéma... Euh, Hollywoodia occidental, mais également euh, cinéma d'autres euh, euh, territoires qui ne sont pas des territoires euh, occidentaux. Donc, On pourra parler du cinéma euh, d'Amérique latine, euh, euh, d'Asie, d'Afrique, euh, bon, en fonction des, des ressources que nous avons parmi nos intervenants. Donc, il y a tout cet aspect histoire du cinéma. Ça nous paraît important, quand on veut faire du cinéma, de connaître l'histoire du cinéma. Utile. Euh, il y a aussi euh, euh, différentes manières d'envisager, de, de scruter, d'analyser de, le cinéma, un petit peu comme James Stewart dans, dans Fenêtre sur cours avec son, son, ses jumelles et son téléobjectif. Donc euh, là, il y a différentes approches que j'ai listées. Alors, je lire ce qui est écrit, mais euh, ce n'est pas forcément utile de rentrer dans tous les détails. Donc bien sûr, il y a des, des, des enseignements d'analyse de, de, de films, des cours qui concernent les relations entre littérature et cinéma, différentes théories du cinéma, hein, parce que ça existe depuis euh, les débuts. On peut se focaliser sur certains aspects, par exemple sur le son, le rôle du son, de la musique, euh, le rôle des acteurs, bien sûr. Alors, il y a tout un courant qui s'appelle les « Star Studies hein, ». Euh, beaucoup de termes anglo-saxons qui sont utilisés, d'ailleurs, pour désigner euh, des manières d'envisager le cinéma. Euh, cinéma imaginaire nationaux, hein, comment euh, l'identité nationale de certains pays se construit euh, au travers de, de, de productions cinématographiques. La notion d'auteur, l'étude d'auteur particulier, euh, L'étude du récit, plutôt de fiction, les approches socio-culturelles, les, les rapports de genre euh, au travers du, du cinéma, les relations entre le cinéma et l'histoire. Hein, je ne dis pas l'histoire du cinéma, mais comment euh, le cinéma est relié euh, à, la, à la grande histoire. Alors, euh, là j'ai mis, on le voit, une couverture de livre « Le cinéma et l'argent ». Euh, pour dire qu'on parle du cinéma, mais on parle aussi de tout ce qui est autour du cinéma, euh, d'abord aspect culturel, euh, parce que nous sommes dans une licence qui s'appelle Art du spectacle, c'est-à-dire qu'il y a quelques cours, pas beaucoup en fait, mais quelques-uns qui sont communs euh, au théâtre et au cinéma, et théâtre, danse et cinéma. Donc, euh, dans ces cours, euh, on a affaire à un amphi assez bien garni, euh, où il y a les étudiants de ces différentes filières qui se retrouvent. Et donc, là, ceux qui font la licence cinéma auront aussi des cours sur le spectacle vivant, théâtre, euh, danse, opéra, etc. Euh, il y aura aussi des cours d'histoire de l'art enfin au moins un, je au moins un, une série de cours, des cours sur les approches anthropologiques et sociologiques de, des arts et de la culture, l'analyse des images dans un sens plus général, hein, images publicitaires, toutes les images qui peuvent exister dans la société contemporaine. Donc ça c'est l'aspect culturel, contexte culturel, et puis euh, euh, il y a tout l'aspect économique qui est très important quand on aborde le cinéma, parce que le cinéma, c'est pas uniquement euh, l'art cinématographique, mais cet art cinématographique n'existe que parce qu'il y a euh, euh, toute une structure économique, industrielle, financière euh, qui le fait exister. Donc, euh, c'est pour ça que vous aurez des enseignements sur l'exploitation, c'est-à-dire, euh, euh, là, nous avons actuellement un intervenant qui est qui gère un réseau de, de salles de cinéma euh, plutôt arraisser, mais qui a fait aussi euh, euh, à une autre époque de sa vie qui s'est occupé d'un multiplex, donc euh, qui parlera de la question des salles. Bon, c'est un secteur qui est un peu en crise en ce moment hein, euh, depuis le Covid, mais qui, qui existe heureusement toujours. Euh, vous aurez des enseignements. Sur la production et la distribution, c'est-à-dire euh, comment on produit euh, en réunissant des capitaux, en, te, en tenant compte de toutes les contraintes euh, euh, réglementaires aussi, euh, comment on produit les films. Donc ça, c'est extrêmement important. Euh, et le droit de l'audiovisuel. On a une juriste qui intervient pour donner des cours de droit. C'est important aussi de connaître ces aspects qui euh, Parfois, ce n'est pas forcément ce vers quoi les étudiants vont le plus spontanément. Les étudiants qui viennent chez nous, ils veulent faire des films. Mais euh, euh, si on ne connaît pas la réglementation, si on ne sait pas où trouver l'argent, euh, quelles sont les contraintes, les aides, etc., euh, ça va être très difficile de, de se débrouiller dans, dans, dans ce milieu, voire impossible. Alors, il y a aussi de la pratique. Alors là, je ne sais pas si vous ne voyez pas grand-chose, mais... Vous voyez que parfois il peut même y avoir des enseignants comme moi c'est tout ce que j'ai trouvé pour illustrer la pratique, j'avais cette photo dans mes archives je suis derrière le clap pour lancer le... et costumer dans un film que réalisait un de mes collègues sur un univers un peu futuriste donc on avait des, il nous avait demandé de revêtir des costumes censés être ceux de du futur. Euh, bon, moi je suis, je suis pas du tout un bon acteur, hein, mais euh, euh, j'ai fait ça euh, cinq minutes, hein, ou un peu plus de cinq minutes, mais c'est pas mon activité principale, loin de là. Euh, donc, alors la pratique en général, ça, ça c'est la partie qui intéresse beaucoup nos publics étudiants. Euh, donc, c'est plusieurs choses. D'abord, euh, ça peut être écrire l'écriture critique. C'est une forme de pratique, c'est pour ça que je l'ai mis là. Euh, là, c'est en première année. Il n'y a pas de pratique de scénario de réalisation dans la première année. Alors, euh, les étudiants, parfois, s'en plaignent, ou aimeraient qu'il y en ait. Euh, avant, il y en avait, mais c'est un peu plus... Bon, on a décidé d'insister un petit peu davantage sur les fondamentaux, histoire, théorie, etc., euh, dans la première année avant d'aborder les, les, les questions pratiques alors au niveau pratique il y a euh, le storyboard des cours de, de on dessine les plans hein, voilà euh, écriture de scénario bien sûr euh, initiation à la prise de vue et à la prise de son donc tout ça c'est en L2 deuxième année euh, un des films dont le scénario euh, sera enfin plusieurs des films dont le scénario sera choisi, qui auront été écrits en L2, seront réalisés en L3. Donc à la fin de la L2, on dit aux étudiants quels sont les films qui ont été sélectionnés euh, pour, pour être réalisés euh, en, en, en troisième année. Et donc en troisième année, il y a réalisation d'un court-métrage euh, de fiction en général. Euh, qui, euh, qui est fait euh, par groupe hein. euh, c'est pas chaque étudiant qui, qui, qui réalise son film et après on fait le montage on commence par réaliser non, logiquement on progresse de cette façon et euh, après on monte le film qui est projeté euh, en, en fin d'année donc, donc voilà ça, ça c'est ce qui se fait dans le cadre des cours après nos étudiants ils font aussi plein d'autres choses en dehors des cours enfin, je veux dire, dans le domaine de la réalisation. Et c'est plutôt bien. Hein. Souvent, euh, les étudiants ont leur propre matériel, parce qu'aujourd'hui, ça, ça coûte beaucoup moins cher que par le passé euh, d'acquérir de, des, des, des, des caméras. Donc, euh, tout ça est beaucoup plus facile qu'il y a quelques, quelques années ou décennies. Euh, donc, ce n'est pas une mauvaise chose de pratiquer aussi par ailleurs, voire même, c'est une très bonne chose. Alors, euh, tout ça est en lien aussi avec, euh, avec le milieu euh, du cinéma. Euh, D'abord, on encourage les étudiants à faire en, en troisième année ou alors entre la deuxième et la troisième année pendant les vacances, euh, entre la L2 et la L3, euh, un stage, enfin, stage d'au moins trois semaines dans une entreprise audiovisuelle, une salle de cinéma, une boîte de production, euh, euh, de distribution, enfin une médiathèque qui, qui utilise l'image, euh, enfin toute structure qui a un rapport avec euh, le monde euh, du, du cinéma et de l'audiovisuel. Donc on les encourage à... à enfin, c'est prévu dans le cursus de faire un stage. Et éventuellement, pour ceux qui n'auraient pas trouvé un stage, euh, parce que ça arrive. Euh, ils peuvent faire un dossier métier, c'est-à-dire se renseigner auprès de professionnels et après ils font une synthèse de ce qu'ils ont appris sur ce métier. C'est pas inutile, mais si c'est un stage sur le terrain, c'est quand même mieux. Voilà. Ce n'est pas toujours évident à trouver. Euh, on peut trouver en région Nouvelle-Aquitaine. Mais, euh, mais parfois, ça peut, ça peut être, il y a toujours plus de possibilités, bien sûr, en région parisienne. Euh, les partenariats. Alors, il y en a pas mal. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais euh, il y a des cinémas d'art d'essai à Bordeaux euh, avec lesquels on est plutôt euh, en lien privilégié. Par exemple, le, le cinéma Utopia en centre-ville de Bordeaux. Donc, euh, j'ai photographié là-haut, place camille julien euh, enfin, je, je n'ai pas photographié, j'ai trouvé cette image sur internet euh, et euh, également en bas euh, le, le Jean Eustache de Pessac euh, qui est très, très actif hein, comme peut-être certains connaissent euh, qui organise notamment à l'automne au mois de novembre euh, le festival du film d'histoire depuis, depuis euh, au moins 25 ans hein, je crois euh, donc euh, donc c'est un cinéma qui euh, aussi pour nous est en proximité, donc il nous accueille pour certains cours, pour certaines manifestations. Moi bon, j'aurais pu citer d'autres partenaires, par exemple il y a la médiathèque, euh, Jacques Ellul aussi de Pessac qui nous accueille pour certaines manifestations. Et Après il y a d'autres choses. Hein, euh, euh, on est en lien avec certains festivals, par exemple hier j'étais au Fipadoc. Euh, à Biarritz. Donc, euh, donc voilà, on a des, des relations avec euh, le monde euh, de l'exploitation, de donc des salles, mais aussi le monde des festivals. Euh, alors là, ça s'adresse peut-être plus aux étudiants de master, mais bon, voilà, c'est important euh, d'être en lien avec le, le milieu, puisque si on cherche des débouchés dans ce secteur, il faut essayer d'être de, de, le plus possible en, en lien avec euh, le milieu. Alors, il y a des étudiants aussi qui, qui souhaitent. Alors, ce n'est pas, pas la majorité des étudiants, mais c'est quelques étudiants chaque année qui veulent partir à l'étranger euh, en mobilité. C'est possible. Alors, c'est possible plutôt en licence en troisième année et en master. Euh, donc, euh, pour ceux qui parlent bien l'anglais, ils peuvent aller, euh, mais vraiment bien, euh, dans les universités américaines telles que celles de Californie avec qui on a un accord, et de Cincinnati. Euh, il y a aussi chaque année des étudiants qui partent au Québec, franc francophone, donc euh, l'anglais euh, n'est pas requis euh, au même degré. Euh, Italie, Espagne aussi. Euh, bon, là aussi, ça suppose quand même de connaître la langue du pays dans lequel on veut aller, parce que sinon, on pas pouvoir se débrouiller sur place. Mais c'est toujours une, une, une expérience très, très précieuse pour les étudiants qui... Alors, c'est deux ou trois par an, hein, ou quatre, hein, mais ça existe, hein, c'est important. En général, ceux qui sont partis à l'étranger ne, ne le regrettent pas. On ne veut pas que tout le monde parte, mais ceux qui le font... Ils en ont un bénéfice. Après, euh, donc euh, il y a la participation possible toujours à des festivals. Il y en a un certain nombre en région Nouvelle-Aquitaine. Il euh, y, y a le FIFIB, par exemple, à Bordeaux. Hein, Festival du cinéma indépendant à l'automne aussi. Euh, de temps en temps, on organise aussi des colloques plus universitaires. Hein, mais ça peut intéresser les étudiants. Euh, des journées d'études. Euh, voilà, par exemple... Comme ça, je vous dis, euh, euh, enfin, fin mai, on organise un, un colloque sur le, le cinéaste chilien d'origine euh, Raoul Ruiz, euh, donc euh, avec l'Institut Cervantes à Bordeaux. Donc voilà, ce sont des manifestations qui, qui ont lieu, qui sont ponctuelles. Hein. Une année, c'est Raoul Li, euh, Ruiz, avant c'était ça a été David Lynch, enfin ça, il y a eu toutes sortes de sujets hein, traités au fil, au fil des années. Euh, et enfin, une fois qu'on est, alors il faut, j'ai pas parlé de comment on entre parce que c'est peut-être le truc qui chagrine le plus, mais je vais en parler. Euh, mais euh, comment on sort euh, Il y a, alors vous pouvez aller dans d'autres universités, mais euh, bon, nous comme on est à Bordeaux Montaigne, on cherche à encourager plutôt les étudiants à rester à Bordeaux Montaigne plutôt que de partir à Paris, à Lille ou à Marseille. Euh, donc, nous à Bordeaux, euh, nous avons deux masters. Un qui est plutôt à, à vocation recherche, donc il s'appelle Approche historique et socioculturelle. Oui, rien oublié cette fois. Historique et socioculturelle du cinéma et de l'audiovisuel, et euh, un qui est plus euh, à vocation professionnelle, euh, donc documentaire. Euh, mémoire, archives, création, donc c'est le documentaire avec plus une orientation autour des, des questions de, de rapport à la mémoire, euh, aux, aux archives qui peuvent être euh, des archives publiques ou, ou privées, euh, voilà. Donc ça c'est les deux formations qui existent ici à bordeaux Montaigne, post-licence. Bon c'est pas obligatoire hein, de faire un master mais c'est plutôt conseillé quand même. Il y a aussi des étudiants qui passent des concours euh, donc, euh, euh, type FEMIS. Alors, il y en a très peu. Hein. Disons que il peut y avoir chaque année un étudiant de notre formation qui est reçu à la FEMIS. Euh, mais voilà. Alors, un, on en prend 80 en première année. Donc, s'il y en a un qui est reçu, on est très content. Mais ça n'est qu'un. Euh, donc ça veut dire que tous les autres vont, vont faire autre chose. Euh, donc c'est une école, la FEMIS, qui, qui est assez prestigieuse. Et euh, c'est pas la seule. Hein, mais euh, voilà, c'est sûr que si on entre dans cette école, euh, c'est la garantie aussi de, de, de s'insérer ensuite dans, dans, dans, le, dans le milieu. Voilà, alors dans ce PowerPoint que, que j'ai préparé pour vanter notre formation, la partie moins, moins agréable que je n'ai pas évoquée là, c'est combien d'étudiants on prend et combien il y a de candidats. Alors ça, peut être le savez vous déjà, mais je vais vous le dire. Donc en, en licence première année, nous avons 80 places et nous avons environ 2000, 2000 candidats. Donc, euh, évidemment, c'est très sélectif. Euh, en même temps, pour vous rassurer, quand on dit 2000 candidats, ça veut dire qu'il y a 2000 personnes en France qui candidatent à Bordeaux, mais sans doute aussi dans plein d'autres universités qui proposent les mêmes formations partout en France. Donc... Euh, je suppose que les candidats de, de Marseille, de Lille, de Paris font un dossier pour Bordeaux et, euh, et, et donc s'ils sont pris dans leur ville, dans leur région d'origine, ils ne vont pas venir à Bordeaux. Donc ça, du coup, euh, les étudiants bordelais ou néo-aquitains euh, sont quand même au premier chef en concurrence avec les étudiants de la région. Ah, donc, ça réduit. C'est plus 2000. C'est peut être euh, 300 ou 400. Euh, voilà. Alors, vous connaissez le système parcours. Enfin, vous le connaissez peut être pas encore, mais vous allez connaître le système parcoursup. Euh, bon, qui est, qui est un système, euh, un algorithme. Donc, euh, les critères de, de sélection. Qu'est ce qu'on prend en compte? D'abord, comme on a 2000 candidats, on, on, on, je vous avouerai qu'on ne lit pas intégralement 2000 dossiers. Donc, on, on, on prend en compte euh, les, les notes de, du lycée euh, et les notes du bac euh, de première. Euh, donc, euh, déjà, on a une première moulinette qui nous donne, euh, qui nous classe les candidats en fonction de leurs résultats euh, de, de lycée. Et. Euh, pour être très clair, en fait, euh, ceux qui ont plus de 14 de moyenne, on les classe directement euh, dans, les, dans les premiers. Euh, ça nous donne en général à peu près les 200 premiers. Euh, ceux qui ont moins de 12, on va les classer vers la fin. Et ceux qui ont entre 12 et 14, là, on va regarder attentivement les lettres de motivation qu'ils ont faites euh, et tous les éléments du dossier, les appréciations des professeurs, etc. Bon, on estime que ceux qui ont plus de 14 euh, ils sont certainement très bons et donc euh, s'ils veulent venir à Bordeaux euh, ça peut être intéressant pour nous. Ceux qui ont moins de 12 euh, bah, on est obligé de, de les mettre un peu après puisque disons que ceux qui vont venir chez nous c'est plutôt ceux qui ont entre 12 et 14 parce que euh, donc dans Parcoursup, comment ça se passe les, les, les candidats font des multicandidatures, évidemment. Alors je leur conseille de le faire en tout cas. Parce que le système marche comme ça. Et euh, au fur et à mesure qu'il que, qu y a des, des réponses, que les candidats choisissent, ça remonte. C'est-à-dire que euh, on s'aperçoit, si on regarde les statistiques des autres années, qu'en fait, ça remonte à peu près jusqu'au 500 e Donc, euh, ça peut te rassurer un peu. Mais ça dépend des années, parce que ça dépend aussi telle année. En 2023, est-ce que les gens vont demander beaucoup le cinéma à Bordeaux Est-ce qu'ils veulent tous aller à Toulouse, par exemple euh, Donc, euh, il peut y avoir des variations selon les années. Mais grosso modo, ce qu'on a observé depuis... Euh, depuis euh, à peu près les cinq dernières années, c'est que ça remonte jusqu'aux aux alentours du 500e, peut-être même un peu plus, 520, quelques. Euh, mais ça, ce n'est pas au premier tour. Au premier tour, il y a les 80 premiers, ils savent qu'ils sont prêts à Bordeaux. Aussitôt, dans les quelques jours qui suivent, ça remonte, ça mouline. Euh, presque tout de suite, on est au 200e. Et puis, au fur et à mesure que les, les, les, les semaines passent, ça remonte le 200e, le 300e. Alors, il y a des gens, qui veulent aller ailleurs parce qu'ils sont aussi d'ailleurs. Donc, euh, les étudiants, ils demandent les filières. Euh, ils ont raison de demander les filières euh, universitaires en cinéma. Mais il y en a aussi qui demandent des BTS. Ils sont pris en BTS. Ils y vont. Euh, donc, euh, euh, ce qui fait que c'est difficile de faire des prévisions. Mais statistiquement, quand même, Grosso modo, si vous êtes dans les 500 premiers classés, euh, vous avez une chance d'être pris au bout du compte. Euh, en revanche, au-delà, là, ça va devenir plus compliqué, euh, voire impossible. Euh, le, le, le système est ainsi. Euh, ce qui peut arriver aussi, parce que ça, c'est le côté décourageant, évidemment, de, de la présentation, euh, c'est que certains étudiants donc, ne sont pas pris, mais euh, l'année suivante, alors donc, ils s'inscrivent dans autre chose, mettons qu'ils s'inscrivent à bordeaux Montaigne ou, ou dans une autre fac, euh, qui s'inscrivent, euh, je sais pas moi, en anglais, en lettres, en histoire, en, en médecine, <rire> voilà, et euh, ils peuvent demander euh, S'ils valident euh, une première année d'autres choses, ils peuvent, euh, ou deux premières années, ils peuvent demander après de revenir en cinéma et même d'entrer directement euh, en deuxième année. Euh, voilà. S'ils avaient une licence complète d'autres choses, ils peuvent après revenir dans, dans notre formation. Il y, a, il y a des cas de gens qui, qui le font. Euh, chaque année, en tout cas, on a des demandes hein, assez, assez nombreuses. Donc, grosso modo, on en prend 80%. En première année, euh, il, y a des gens, il y a toujours des gens qui sont pris. Finalement, ça ne leur plaît pas. Ça, c'est normal. Ou ils peuvent aussi être collés. Hein, ça, ça arrive. Donc, euh, à la fin de la première année, ces 80 sont à peu près 60. Euh, il y a toujours un petit brassage. Donc, certains euh, s'en vont. Des nouveaux arrivent. Donc, en deuxième année, on a aux alentours de 60 étudiants. Pareil en troisième année. Et dans les masters, les masters, c'est plutôt 20. Alors pour la partie recherche, entre 20 et 30. Euh, et la partie pro, c'est limité à 15. Donc là aussi, il y a une sélection. Euh, pour le, le master recherche également. Donc voilà à peu près les, les, les, les chiffres. Euh, alors évidemment, dans les, dans les lettres de motivation, euh, qu'il ne faut pas confier. Enfin, il vaut mieux que vous l'écriviez vous-même, hein, que vous ne demandiez pas à Chad des, GPT, des, la nouvelle terreur des profs, euh, d'écrire votre lettre de, de motivation. Euh, donc, il vaut mieux l'écrire soi-même. Euh, elle peut être relue par les parents, pour l'orthographe notamment. Ça, ça peut toujours être utile. Euh, il faut montrer euh, votre motivation, l'idée aussi que vous connaissez un peu le, le, le cinéma, que vous y allez, que vous lisez des revues, que vous avez une certaine culture. Voilà. Euh, donner une petite, que vous avez peut-être fait des stages déjà, euh, euh, une coloration personnelle qui vous... Euh, euh, qui, qui, qui, qui, qui fait en sorte qu'on euh, vous attirerait le regard. Donc, euh, voilà, on a toujours une certaine méfiance si euh, l'étudiant proclame qu'il est le futur Godard ou le futur Damien Chazelle euh, de, de dans dix ans, euh, ou le futur Xavier Dolan. Donc, euh, ça, peut, ça peut arriver. Hein. Euh, C'est relativement rare. Euh, donc... Euh, donc voilà, euh, voilà ce que je peux dire. Mais peut-être après, après je peux répondre euh, à, des, à des questions. Euh, euh, voilà. Alors dites, dites-moi peut-être vous avez des, vous avez sûrement des questions, des choses que, que j'ai oubliées, que je n'ai pas évoquées. Euh, donc euh, oui. Hmm Quelle section spécialité, c'est ça Alors, il euh, n'y a, a pas de sélection sur la base sur la base d'une ce qui existait avant les sections ou aujourd'hui les, les spécialités. Donc euh, on ne prend pas prioritairement les gens qui sont plutôt littéraires ou prioritairement ceux qui sont plutôt scientifiques. Euh, en revanche, là où on est franchement plus circonspect, c'est les filières euh, professionnelles ou certaines filières technologiques qui sont euh, très éloignées de, de nos domaines. Donc euh, on, on, on prend plutôt les bacs généraux en fait. Euh, on peut, sur les bacs techno, si c'est les bacs euh, qu'on appelait, euh, je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça, art appliqué, ça, ça peut être éventuellement des, des, des profils intéressants, euh, mais euh, c'est vrai que les, les profils bac pro, euh, non, c'est pas, pas trop, euh, on les prend pas parce que, parce que souvent ils sont en échec. Euh, dans les filières universitaires, donc euh, on, va, on va plutôt s'intéresser aux bacs généraux. Et euh, c'est vrai que nous sommes... Euh, c'est une fac de lettres ici, donc lettres et sciences humaines, donc euh, c'est vrai qu'on est... Quand on regarde les dossiers, on va regarder euh, euh, si, si la personne a une note très mauvaise en français ou en philo, on va se dire c'est peut-être pas pour nous. quoi. Euh, c est, c est, c est, voilà, parce que ce qu'on va demander après comme travaux aux étudiants, quand, on ne, quand, on ne, quand il ne s'agit pas de réalisation de films, on va leur demander d'écrire des dossiers sur des, sur des réalisateurs, sur des thèmes, etc. Donc il faut écrire, faut il écrire, faut être quand même, avoir des capacités rédactionnelles et d'expression correctes. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux avoir des, des aptitudes... Euh, dans, en termes d'expression euh, écrite et orale aussi. Hein. Voilà. Euh, après, les profils plus scientifiques, ça peut être intéressant. Il euh, y a certaines écoles, j'ai parlé de l'Aphémis, mais il y a également l'école Louis-Lumière euh, qui, qui existe en région parisienne, qui est très, très cotée. Euh, une partie de leur sélection se fait plus sur euh, la physique, parce qu'ils font de l'optique, ils font des, des trucs comme ça. Donc, euh, ça, ça peut... ça peut, C'est pas inintéressant d'avoir des profils de gens qui, ont, qui auraient eu des cursus euh, scientifiques. Voilà. Oui. Oui, oui, tout à fait, oui. Oui, oui, euh, absolument. Oui, oui. Euh, C'est pris en compte, d'ailleurs, dans Parcoursup, c est, c est, ça fait partie du dossier de Parcoursup. Ouais. Oui, mademoiselle derrière. Euh, C'est la moyenne générale, en fait, parce que le, le, le système, enfin, notre... Euh, ce qui va rentrer dans parcours sup et, et qu'on a demandé à ce, que, ce qui rentre pour notre sélection, c'est les, les différentes notes qui sont données euh, au, au lycée plus la note du bac, bac euh, français en général qu'on passe en première. Voilà, mais c'est un, un ensemble, pas que la note de français. Alors, quel le euh... Quelles questions peuvent se poser Oui, allez. Alors, ils font quoi après C'est vrai que euh, c'est une question qu'il faut envisager. Euh, euh, les étudiants qui passent dans ce type de filière, euh, s'il travaille après dans le domaine de l'audiovisuel, ça va être avec les, le statut qui est majoritairement celui des gens qui, qui travaillent dans le secteur, c'est-à-dire celui de d'intermittent du spectacle. Donc, euh, dans les métiers de, de, de la réalisation, euh, euh, du montage, de la prise de vue, euh, mais aussi euh, tous les métiers de la production. Alors, ça être des statuts salariés dans une boîte de production. Euh... Le secteur de la production, c'est sûrement celui qui se porte le mieux. Il euh, y a un secteur qui, euh, précédemment, avant la crise Covid, euh, était assez porteur, qui était celui des salles. Mais là, vous savez, les salles ont perdu 30% de leur public. Donc, euh, elles sont toujours là, elles résistent, mais elles sont quand même... Euh, un petit, elles sont affectées par, par les conditions économiques. Donc euh, euh, on peut travailler dans tous ces secteurs, hein, euh, salles de cinéma, production, ça c'est toujours euh, important. Euh, tout le secteur de l'animation culturelle qui peut reposer sur, euh, qui peut faire, on en, pour avoir besoin de, de gens pour faire de l'éducation artistique à l'image, ce genre de choses, travailler dans des médiathèques. Euh, euh, après, il euh, y a certains de nos étudiants aussi qui, qui font des doubles cursus, ou qui font d'autres formations par la suite, hein, qui se, peuvent se diriger. Euh, aussi vers les métiers de l'enseignement et utiliser euh, euh, leurs compétences pour, à leur tour, euh, enseigner une autre matière, euh, plus le cinéma. Euh, voilà, bon, j'ai des cas d'anciens de, étudiants qui ont passé des capes de lettres, de philo, de, etc., hein, d'anglais. Euh, donc, euh, donc, alors, ce qu'il faut dire... Parce qu'il faut être réaliste, c'est que ce sont des métiers qui attirent beaucoup, mais qui ne sont pas, euh, c'est pas des métiers de euh, forcément de tout repos où on a des statuts de fonctionnaire. Alors euh, si on devient prof de cinéma à la fac, on est fonctionnaire, mais sinon, c'est pas c'est pas le cas général. C'est même vraiment la, le, le cas le moins fréquent. Euh, donc. Euh, euh, ce sont des statuts parfois un peu euh, un peu précaires, un peu difficiles où il faut se battre. Quelqu'un qui est un, euh, qui est un peu timide ou qui qui, qui, qui euh, ne, a du mal à se faire valoir, à se vendre, quoi, euh, à, à nouer des contacts, va, va être euh, sans doute en, en difficulté dans ce type de, de métier. Il faut se faire du réseau. Il faut se faire un, un carnet d'adresse. Il faut se faire euh, euh, du relationnel pour, pour qu'on vous engage hein, sur des tournages, euh, dans des productions. Euh, voilà. Donc, euh, euh, ça, ce sont des qualités euh, importantes pour travailler dans ce milieu. Si on ne les a pas, euh, ça, ça, ça va être très difficile. Hein, voilà. Donc, euh, c'est pour ça qu'on encourage les étudiants tout au long de la licence, peut-être pas en première année, mais assez vite quand même, à, à essayer le plus possible de euh, trouver des, des, des contacts avec, euh, avec, le milieu, avec le milieu professionnel. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Et... Voilà, donc euh, c'est une mise en garde. Enfin, bon, Les étudiants le savent hein, en général, mais, euh, et les parents aussi. Mais euh, euh, Donc euh, ce, sont des, ce sont des secteurs euh, qui, euh, euh, où il y a de l'emploi, mais ce n'est pas de l'emploi souvent euh, aussi, aussi stable que dans d'autres euh, univers professionnels. Ce serait, ce serait mentir que de, que, de, que de le prétendre. Mais il y a toujours quand même beaucoup, je dirais, au sein des arts, euh, par rapport à d'autres domaines comme le, le spectacle vivant, donc théâtre ou, ou, ou le, tout, tout le, le secteur des arts plastiques, par exemple. Le cinéma, l'image... Enfin, quand je dis cinéma, c'est le cinéma, ça peut être la télévision, parce qu'aujourd'hui, le cinéma... Il est dans les salles, mais il est aussi sur les plateformes. Euh, il y a tout le secteur de, de la télévision, des séries, qui est un secteur qui, qui, qui, qui marche très bien, hein. voilà, qui marche même beaucoup mieux que le cinéma. Donc, euh, les gisements d'emploi, ils, ils sont plus là que dans le long métrage de fiction euh, euh, qui existe, bien entendu, mais qui n'est peut-être pas le secteur le plus... Le plus moteur d'un point de vue économique au quotidien. Donc, ça, c'est des choses il faut, dont il faut bien être conscient. C'est pour ça aussi qu'on a des cours d'économie du cinéma, de production, de, de, de. Enfin, les différents aspects économiques sont tout à fait importants à, à connaître. Hein, Parfois, ce n'est pas le truc que les étudiants qui, qui les intéressent le plus, mais il faut vraiment euh, euh, être bien au fait de comment ça marche du point de vue économique. Parce que euh, en, après, pour la professionnalisation, euh, c'est vraiment quelque chose de très stratégique. Euh, voilà, donc. Il faut y entrer, mais après, il faut aussi préparer l'insertion. Euh, oui, alors... Est-ce qu'il y a des doubles licences de euh, cinéma alors, euh, alors, ça n'existe pas de manière institutionnelle. Euh, la double licence qu'on fait à la fois de front, une L1 de mettons de cinéma et d'autres choses, ça peut pu arriver, mais c'est quand même très rare. C'est très rare parce que c'est compliqué. C'est compliqué d'un point de vue, en termes d'emploi du temps. Euh, alors, l'emploi du temps d'un étudiant à l'université, ce n'était pas un emploi du temps... Euh, euh, Écrasant, hein. euh, ça va être une, une vingtaine d'heures de cours euh, par semaine. Après, il y a du travail personnel, il y a, des, euh, y a des, du travail en bibliothèque, euh, euh, du travail euh, quand on fait sur le terrain quand on est sur un tournage. Donc, euh, mais ça, ça prend du temps quand même. Hein, ça, bon, il faut lire des livres. Euh, voilà, ça prend du temps. Donc, euh, arriver à gérer euh, une double licence... C'est pas impossible, mais ça, ça va vraiment être très très compliqué. Ou parfois ça peut être en décalé. C on fait euh, mettons une l quelqu'un qui sera en L2 cinéma, il ferait en parallèle peut-être une L1 d'autres choses. Mais euh, sans être impossible, c'est un, un petit peu délicat à, à mettre en œuvre. Ça a pu arriver, mais peut-être on a parfois un cap dans l'année, on le recommande pas quand même, parce que c'est compliqué. En revanche, ce qui est vrai, c'est que on a des étudiants qui ont fait d'autres cursus qui après viennent en cinéma. Genre gens qui ont fait anglais, qui ont fait euh, toutes sortes de choses. Hein. Parfois des trucs qui n'ont rien à voir. Hein. Euh, voilà. Donc, euh, qui, qui se reconvertissent. Hein. C'est... C'est tout à fait euh. mais si on a des étudiants qui ont des, des, des connaissances dans le domaine musical, domaine du son en général ça, ça ça peut nous intéresser Tout à fait. Alors je ne sais pas si j'ai sûrement pas répondu à toutes vos interrogations alors je ne sais pas si je vous ai abattu ou séduit. Peut-être les deux. Euh... Oui, une question. Euh, oui, alors, il y a des cours de langue euh, qui sont prévus euh, pas forcément à chaque semestre, euh, mais chaque année, il y a des cours de langue. Chaque année, au moins à un des deux semestres. Euh, alors, il y a toujours l'anglais qui peut être très utile dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel, mais euh, si vous voulez pratiquer une autre langue que l'anglais, c'est tout à fait possible. Alors, notamment à Bordeaux-Montaigne, nous avons une particularité dans, dans cette fac, c'est qu'il euh, y a 15 à 20 langues qui sont enseignées. Alors, vous pouvez apprendre des langues telles que, je sais pas moi, le coréen, ou le chinois, euh, bon, euh, ou des langues plus courantes, espagnol, allemand, euh, voilà. Donc ça existe, oui. Oui, vous pouvez poursuivre la langue que vous avez fait au lycée. Euh, donc si je sais pas à quelle langue. Oui, oui, oui. Euh, l'allemand, vous pouvez tout à fait le, le, le, le poursuivre, euh, bien entendu. Hein. Ça, c'est toujours, euh, toujours possible. Oui. Donc, euh, euh, en, en enseignement de langue euh, obligatoire et aussi, on peut prendre des langues en plus, hein, si on veut. Euh, à Bordeaux Montaigne, on est assez bien, euh, on est assez bien pourvu. Mais dans le domaine du cinéma et de l'image, c'est vrai que, que, que l'anglais, ça va être la langue qui va être la plus sans doute la plus utile d'un point de vue euh, purement pratique. Hein. Mais on, on a tout à fait le droit d'étudier d'autres langues que, que, que l'anglais. Oui. Les, les, les compétences linguistiques euh, Oui. Ah, oui. Alors, euh, il peut le mentionner, euh, dire un petit peu de quoi il s'agit, euh, dans, euh, dans quel cadre il les a fait. Euh, tout à fait. Euh, après, euh, on, euh, vu qu'il y a beaucoup de candidats, comme vous avez compris, euh, c'est pas la peine de mettre un lien euh, en téléchargement parce qu'on n'aura pas le temps de les regarder voilà dans le passé quand on avait beaucoup moins de candidats euh, avant euh, APB, Parcoursup et autres euh, on pouvait se permettre ça mais aujourd'hui on ne le fait plus donc à chacun de les valoriser euh, en les présentant euh, mais effectivement c'est utile c'est euh, utile c'est un élément d'appréciation, tout ce qui est réalisation, euh, écriture de critiques de films, euh, écriture de scénarios, euh, stage dans un cinéma, enfin tout, toutes sortes de choses qui, qui, qui euh, est en lien avec notre domaine. Oui, alors si vous avez une pratique du montage, vous précisez sur quelle qu'est-ce que vous utilisez comme logiciel, qu'est-ce que vous montez, hein, est-ce que vous montez euh, des films de famille ou est-ce que vous montez autre chose euh, euh, Oui, tout à fait, ça, ça c'est intéressant à, à, à souligner, oui, ça fait partie des, des pratiques euh, audiovisuelles. Alors, euh, les certificats de langue, les, les différents qui existent, euh, ça peut être mentionné effectivement dans, dans, le, dans le dossier. Euh, après, à bordeaux Montaigne, nous, on, on va proposer à l'étudiant des, des certifications qui s'appellent les CLESS. Euh, mais euh, dans le dossier Parcoursup, ça peut être inclus, effectivement. Ça peut figurer dans le dossier. Vous pouvez l'indiquer aussi dans la lettre de motivation. Après, c'est toujours un petit plus, mais. Euh, euh, voilà. On n'est pas une formation en langue non plus, mais c'est toujours une, un élément d'information qui, qui peut être intéressant à, à, à rapporter. Tout à fait. Je vois que certains collègues d'autres disciplines ont déjà pris place ce sont dans les starting blocks. Euh, donc euh, ça, ça touche à sa fin en fait, là je crois on a encore 4 minutes hein, si, si vous avez une ultime question oui alors les, pour les échanges avec les autres pays euh, donc si vous êtes dans la formation ça sera plus à partir de la L3 euh, déjà euh, ça, va être, euh, enfin, ça va être principalement euh, la connaissance de la langue du pays dans lequel euh, vous, voulez, euh, vous voulez aller euh, et après l'université d'accueil euh, sélectionne ses candidats ou, ou étudie le dossier il y en a qui sont plus sélectifs que d'autres par exemple pour l'université de Californie c'est très sélectif pour d'autres, vous déposez un dossier et puis le dossier est instruit, ça suit son cours. Quoi. Donc, alors on a une collègue dans l'équipe qui suit particulièrement cette question et qui pourra, si vous êtes retenu dans la formation, qui pourra vous dire comment ça marche, comment on monte le dossier. On a un service des relations internationales aussi qui, qui peut vous accompagner. Donc, donc ça, c'est quelque chose qui est assez cadré, en fait. Donc, euh, donc là, il y a des, on trouve des infos. Une fois qu'on est dans la formation, on trouve pas mal d'infos sur, sur ces questions-là. Euh, voilà, donc ça, en général, ça, les étudiants qui veulent partir, ils finissent par, par y arriver. À partir à l'étranger. Bien, je crois que je vais, je vais laisser la place et le micro à... À mes, à mes collègues donc euh, écoutez alors on, si vous avez encore des questions je crois que c'est en salle 202 pour le cinéma euh, à la maison des arts si je ne me trompe pas sinon bah, écoutez euh, bonne euh, bonne continuation euh, avec, euh, avec Parcoursup bon courage ne, ne, ne vous découragez pas